Bonsoir, mesdames, mademoiselles messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compteur guinéen. Voilà, donc euh, je suis avec ce thème annoncé, euh, disons, euh, tout récemment sur mon en fait euh, fil d'actualité Facebook. Je vais euh, de le développer, ce thème. Donc il est question, en fait, euh, de l'appel que je lance, c'est un appel que moi je lance, disons, à l'armée guinéenne pour sauver la Guinée. Une fois pour toutes, c'est-à-dire définitivement. N'est-ce pas Donc euh, voilà, c'est le thème de, disons, c'est le titre de mon, voilà, de mon direct de, de maintenant. Appel, J'appelle, je lance un appel à l'armée guinéenne d'intervenir pour sauver la Guinée. Et disons, une fois pour toutes, chers comptes guinéens. Très bien. Alors, euh, encore une fois, bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est et Kamara depuis euh, Bruxelles. Très bien, donc, chers compatriotes, cher vous avez compris. Donc, euh, avant donc d'aborder, euh, j'ai un discours, discours d'un leader politique, comme en guise d'introduction à ce direct. Alors, il est question de leader du leader du modèle, mouvement, je crois, euh, démocratique, libéral. Il est question d'aller au bas que nous connaissons tous. Alors, il a un discours, je vais utiliser ce discours, en guise d'introduction, cher Comte guinéens, en mon direct maintenant. N'est-ce pas Direct dans lequel je lance un appel à l'armée guinéenne. Ce n'est pas la première fois que je le fais, je le fais depuis toujours, et, et parce que moi, je suis sûr, c'est une conviction, je suis sûr que la solution, c'est là. La solution définitive, l'armée. Alors, qu'est dit, en fait, euh, aller au bas du modèle mouvement démocratique libéral? J'ai vu ce discours, en fait, j'ai lu ce discours sur le site d'information visionguinée.info, que vous connaissez. Alors, je vais lire avec la permission donc, du site en question, lire euh, un paragraphe de l'article en question. N'est-ce pas Alors, je vais chercher cette partie. Voilà, donc Aliouba dit que effectivement. Euh, Excusez-moi, je vais chercher. Voilà. Alors, je lis le, ce paragraphe. Le leader de, du modèle, je dis bien, c'est un article que vous pouvez trouver sur le site d'information visionvinet.info. Alors, le paragraphe, le leader du modèle estime qu'à l'instar des régimes précédents, la junte actuelle consacre plus de temps à, disons, combattre l'opposition, à nommer des tangiments politiques. À tenir des promesses populistes et fallacieuses et à réprimer les activistes. Ce paragraphe-là est important. Je l'utilise effectivement pour euh, en fait, introduire effectivement ce direct. Alors, euh, Aliouba euh, conclut en disant, alors, euh, écoutez, euh, il dit la transition, écoutez, euh, ça a pris du retard, ça accuse du retard. Il faut maintenant commencer à pressionner. Pressionner, donc, l'agent militaire, N'est-ce pas Ça prend du temps, la tension prend du temps, rien n'est fait dans le sens voulu. Alors, Aliouba conclut en disant, il est temps de pressionner sur le Voilà. Il est temps de pressionner, et c'est vrai, la pression ou les pressions a fait effectivement... Euh, nous, en fait, les faisons depuis déjà euh, très longtemps, n'est-ce pas Surtout de ma part, après les cinq mois de la transition, j'ai constaté qu'il y avait effectivement euh, le chemin vers la trahison et là, j'ai commencé à pressionner, à critiquer, n'est-ce pas alors, il faut pressionner maintenant, chers compétenus, hein. pressionner, c'est vrai, les pressions, il y en a, on a eu, disons, des pressions de la part, euh, disons, des activistes, de la société civile, hein. euh, le FNDC, par exemple, n'est-ce pas, euh, des pressions de la part des partis politiques, des pressions de la part également euh, de la rue, n'est-ce pas, on a vu tout cela, c'est bien. Alors, euh, mais, moi, je suis convaincu à 100%, sans minimiser ces pressions de la part des politiciens, de la part des activistes, de la part de la rue, vous comprenez Sans les minimiser, mais je me dis, la solution définitive, la vraie solution, donc viendra tout simplement de l'armée, des militaires, chers compatriotes, Des militaires. Il y a pression, je dis bien, il y a pression de la part des partis politiques, pression de la part des activistes, oui, tout ça c'est bien de la rue, n'est-ce pas, avec toutes ses conséquences Hein, des innocents massacrés par les militaires. Mais je me dis, l'armée, c'est l'armée, l'appel que je lance maintenant, c'est à l'endroit de l'armée guinéenne. Je ne dis pas qu'elle va pressionner, c'est aller au-delà de la pression, c'est-à-dire c'est de renverser Mamadi Domboya, c'est de le faire chiter. n'est-ce pas C'est de renverser et prendre le pouvoir. Donc, au-delà de la pression, l'armée, ce n'est pas pression, l'armée, c'est tout de suite, en fait, le pragmatisme et la question de prendre le pouvoir, de bousculer Mali Dumboya, comme il l'a fait face au compte Alpha Condé. Oui, c'est vrai, cher commandant guinéen, hein, euh, certains seront retenus en disant, mais amis et camarades, vous battez pour la démocratie, mais vous insistez sur ces moyens physiques, ces moyens... Euh, je dirais, euh, disons, l'argumentation de la force. Oui, comte commissaires, parce que si vous remarquez bien, dans les grandes démocraties aujourd'hui, vous prenez les plus grandes démocraties aujourd'hui dans le monde, alors l'armée a joué un rôle important dans l'établissement du socle même des valeurs démocratiques, des valeurs de la société. L'armée partout. Et, et regardez, fouillez bien hein, les grandes démocraties aujourd'hui que nous connaissons, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre, partout, l'Italie et autres, ou l'Espagne. L'armée a joué un rôle important dans, en fait, la formation du socle même de ces valeurs démocratiques. N'est-ce pas? Et quand je parle de l'armée, quelle armée c'est important? Quelle armée? Parce qu'en Guinée, par exemple, on a connu des coups d'état militaire, on a connu de l'armée, des militaires, etc., etc. N'est-ce pas Alors, il y a des militaires, il y a des militaires. On a toujours connu des militaires, alors non-patriotes, en fait, qui ne sont pas du tout patriotiques, qui n'aiment pas la Guinée. N'est-ce pas On les a connus. Alors, l'armée à laquelle je m'adresse, c'est une armée, effectivement, intelligente. ce C'est un militaire, c'est un groupe de militaires intelligents qui va finalement dire, bon, écoutez, ça va, la blague, maintenant c'est le sérieux. Vous savez tous, vous et moi, que cela est possible. Des exemples, il y en a en Sierra Leone, vous comprenez, euh, au Ghana, au Niger. N'est-ce pas Très bien, cher compte guinéen. Voilà, donc quand hein, j'insiste sur l'armée, c'est ce point-là. Je dis bien, je ne minimise pas les partis politiques, je ne je minimise pas, en fait, les activistes de la société civile. Non, mais je dis bien, pour une solution définitive, n'est-ce pas, à la crise politique guinéenne, il faut les militaires, cher le compte guinéen, Des militaires. Très bien. Alors, euh, chers compatriotes euh, euh, dans l'armée guinéenne, vous qui me suivez, je sais que vous me suivez, n'est-ce pas Alors, euh, c'est très clair. Moi, je compte sur vous, la Guinée compte sur vous. La vraie solution réelle viendra de vous. Et on dira, mais écoutez, Mamadou Doumbouya, c'est un militaire, c'est l'armée, oui, mais écoutez, je viens de le dire, qu'il y a l'armée, il y a l'armée. Il y a des militaires, il y a des militaires. N'est-ce pas Nous avons tous vu que Mamadi mouya écoutez, cet homme n'est pas venu pour, euh, disons, résoudre le problème guinéen. Là, c'est très clair. On ne peut pas renverser Alpha Condé. Un dictateur, vous renversez un dictateur, vous venez pour pratiquer la dictature. N'est-ce pas Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi il faut faire appel à l'armée. Je m'adresse donc à l'armée guinéenne, cher compatriote guinéen. Vous l'avez vu, cher compatriote, dans l'armée, dans les casernes, vous avez vu comment Mamadou Doumouya dirige la Guinée. N'est-ce pas? Vous l'avez noté. Il n'y a aucune différence avec le régime précédent. C'est du populisme, vous l'avez remarqué. C'est la tentative de garder le pouvoir. Maman Djoumbouya n'a pas renversé Alpha Condé parce qu'effectivement, Alpha Condé faisait souffrir la Guinée. Non! Il n'a pas fait pour cela. Si c'était pour cela, il ne serait pas comporté comme il est en train de faire. On parle de la transition vers, donc, le retour à l'ordre constitutionnel. On atteint maintenant, presque, on arrive maintenant au deuxième année, euh, disons, à, à la deuxième année, disons, de, de, de la transition. Et absolument rien n'est fait dans le sens de la stabilisation politique et social de la Guinée. Absolument rien. Vous l'avez remarqué, chers compatriotes guinéen dans l'armée, je m'adresse à vous, les militaires. Vous êtes nombreux, les patrons dans l'armée. Vous êtes intelligents, vous aimez la Guinée, vous êtes sensibles de bonne foi. Vous êtes nombreux, très nombreux, chers compatriotes guinéens. Je dis bien, l'armée guinéenne, tous les corps confondus. Vous voyez comment Mali Domboa dirige la Guinée on n'est pas loin de ce que j'appelais au temps d'Alpha Condé de l'instabilité chronique. La Guinée est totalement bloquée. Vous savez, chers compagnons de l'armée, je vous explique, vous le savez autant que moi, mais Mamadi Doumbouya, sa situation est très compliquée. Il a renversé Alpha Condé, n'est-ce pas? Et là, ce coup de temps militaire était sanglant. Beaucoup de militaires, donc, qui accompagnaient Alpha Condé ont été tués. Je ne dis pas que ce n'était pas pour le coup d'État. Je suis, j'étais pour le coup d'État militaire parce qu'il était question de l'enverser en, en fait un dictateur. Mais je veux dire pas là, mettant l'accent sur qu'en procédant ici, en tuant certains militaires qui accompagnent Alpha Condé, et la manière comme Alpha Condé est parti, il a des ennemis là. Ils sont nombreux dans l'armée la, dans qui sont pour Alpha Condé, qui sont aujourd'hui des ennemis, qui veulent abattre Mamadi de Mbouïa, qui sont contre Mamadi de Mbouïa, qui l'attendent. Ça sent un, cher compteur guinéen. Ensuite, Mamadou Doumbouya est venu, je suis en train de parler des ennemis de Mamadou Doumbouya qui lui-même, hein, il s'est créé. N'est-ce pas Parce que quand vous renversez Alpha Condé, vous massacrez les gardes-corps du corps et tout ça, et si vous venez, vous ne faites pas ce qu'il faut en disant, je renverse à Alpha Condé, parce que, écoutez, il violait la constitution guinéenne, il violait la loi suprême guinéenne. C'était une manière de convaincre hein, ou du sens de, de, de s'argumenter en disant ⁇ désolé, je vous ai tué, mais Alpha Condé n'était pas bien pour la Guinée. Mais vous venez ou vous ne faites pas cela Alors, Mandy Doumbouya a des ennemis dans ce camp de Alpha Condé, ce côté de Alpha Condé. Ensuite, Mandy Doumbouya est venu, et il a fait de beaux discours. Il a fait de beaux discours. Nous qui, en fait, combattions Alpha Condé, euh, quand Alpha Condé est parti, nous étions contents. C'est vrai, l'enthousiasme total. N'est-ce pas Alors, voilà, il y a eu des discours de Mamadi Dombouya qui nous a rassurés. Hein, la fameuse boussole, par exemple. Vous comprenez l'engagement pris par Mamadi Dombouya. Il nous a trahis. Il a trahi tout le monde. Et là aussi, c'est une autre catégorie d'ennemis qui Mamadi Dombouya s'est créée. Vous suivez cette deuxième catégorie des ennemis, des gens qui veulent la peau de Mamadi Dombouya. N'est-ce pas C'est oui, lui, mon Doumbouya, qui s'est créé ces ennemis-là. Alors, il y a une autre catégorie, troisième catégorie. Ça, c'est un peu sur le plan, en fait, international. N'est-ce pas Je prends par exemple dans la sous-région. Dans la sous-région, la, sous la CDAO. Mon Doumbouya, effectivement, avec ses engagements à rassurer tout le monde, parce que dans la sous-région, concernant ces organisations internationales, on n'était pas d'accord de la manière par laquelle Alpha Condé dirigeait la Guinée. Alors, quand Alpha Condé est tombé, alors, disons, pratiquement, il n'y a pas eu condamnation de la part de ces organisations sous-régionales ou internationales. Et surtout, après avoir écouté le discours de Mamadi rassurant et, disons, à un retour rapide à l'ordre constitutionnel, avec la fameuse refondation. Vous comprenez Alors tout de suite, les organisations sous-régionales internationales ont été rassurées. Aujourd'hui, ces organisations sont déçues. Elles sont déçues parce qu'elles ne voient pas cette trace de Mamadi Doumbouya vers le retour à l'ordre constitutionnel. N'est-ce pas Et là, il y a aussi, c'est une autre catégorie d'ennemis que Mamadi Doumbouya s'écrit. C'est clair, on a écouté en fait la CEDEAO, on a écouté même les États-Unis, vous voyez, en fait, somment la gentilité de respecter effectivement le délai. On a tout récemment écouté euh, la France également, n'est-ce pas Alors, on dira, mais écoutez, nous sommes libres, nous sommes indépendants, d'accord, mais ce sont des partenaires quand même, ce sont des partenaires en fait, je dirais, économiques, euh, financiers. Donc, ils ont également leur voix au chapitre, ils peuvent dire quelque chose sur le régime de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas, cher Voilà, donc vous voyez ces trois catégories d'ennemis que Mamadou Mbouya s'est créé. Alors, du côté Alpha Condé, n'oubliez pas qu'Alpha Condé aussi a ses hommes dans l'armée, ils sont nombreux. N'oubliez pas qu'Alpha Condé a en fait un parti politique, il a ses militants, vous comprenez, il a ses militants, ils sont nombreux aussi. Alors deuxième catégorie de, de, de disons, euh, d'ennemis de, de, qui m'ont dit Numbuya s'est alors nous faisons partie, c'est-à-dire qu'à nous il nous a promis en fait une transition en fait euh, réelle, transparente, n'est-ce pas, et malheureusement ce n'est pas le cas, vous voyez, sinon euh, euh, des répressions, des activistes qui sont en prison, n'est-ce pas Les opposants sont empêchés, effectivement, certains sont empêchés de sortir du pays, vous comprenez, et le plus grave, ce monsieur était en train, en fait, de structurer le populisme, de structurer, effectivement, vous voyez, cette façon de gérer, comme on l'a toujours vu antérieurement, des décrets, des décrets, des décrets, non moins des transhumances politiques vous comprenez une façon également, là c'est très clair, c'est pour dire que finalement il n'y aura qu'un seul parti ici en Guinée, le parti en fait de Mamadou Mouya, un seul parti. C'est ça, c'est ce qu'il cherche à Compteur Vous m'écoutez, chers compatriotes de l'armée, je m'adresse à vous. Vous m'avez suivi. Alors, Mamadou Mouya est très mal parti, vous voyez. Il est mal parti. Alors, quand j'entends les gens dire que le féticheur a dit ceci, cela, écoutez, c'est le domaine purement irrationnel n'est-ce pas, c'est purement irrationnel. Mais une chose est claire, dans le domaine rationnel, le va tomber, il va tomber. Le rationnel ne dira pas dans 18 jours ou dans ben, 7 jours, ça c'est l'irrationnel qui le dit, je ne sais pas comment il a pu procéder pour en fait établir ces jours, ces dates-là, mais le rationnel ne dira pas tel jour, tel jour, mais c'est clair, ça va, ça va arriver. La logique sera respectée. C'est clair et net, chers compatriotes guinéens. Vous me suivez, chers compatriotes dans l'armée, chers patrons dans l'armée. Alors, vous l'avez suivi que la Guinée est mal partie, n'est-ce pas On ne peut pas développer la Guinée dans l'instabilité économique. On ne peut pas. On ne peut pas développer la Guinée et quand, effectivement, euh, il y a le conflit politique. On ne peut pas développer la Guinée, et surtout en essayant de minimiser la majorité électorale. Hein? On a un tout petit, petit groupe de militaires, vous comprenez, qui tentent effectivement de monopoliser tout. Ça ne peut pas aller. Le pouvoir, on le partage. Et surtout que nous sommes dans une transition. Une transition qui est là pour préparer, s'il vous plaît, le terrain. N'est-ce pas Voilà. Mettre le socle des valeurs démocratiques, sans lesquelles on ne va nulle part. N'est-ce pas, chers compétences Voilà. Donc, chers patrons de l'armée, vous m'avez suivi. Alors, pourquoi il faut agir Vous voyez, vous... Vous êtes témoin, vous voyez ce qui se passe, cher comptes guinéen alors il est seulement temps pour vous de vous, en fait, euh, restructurer, de créer une véritable entente entre vous, accord entre vous, et, et puis voilà, euh, je crois que c'est parti. N'est-ce pas, chers comptes guinéens Et là, je le dis, la façon comment il faut procéder, vous êtes des militaires, vous êtes formés pour ça, vous savez comment il faut agir, mais je peux, s'il faut donner des idées, je donne des idées, chers comptes guinéens, ça, ça, je le dis déjà depuis toujours. N'est-ce pas Vous vous entendez en groupe, les militaires, vous le faites comme on a dans d'autres cas, n'est-ce pas Et puis, vous, vous dirigez vers Mamadi Dombouya, vers la présidence. N'est-ce pas Vous êtes nombreux, les militaires, vous êtes nombreux. Et quand je dis les militaires, je dis l'armée, tous les corps confondus, même ceux qui sont dans les forces spéciales. Dans les forces spéciales, en, le, 20, le 5 euh, septembre dernier, euh, en 2021, on vous, on, on vous a considéré comme étant des héros, pas seulement Anid Doumbouya, en fait tous les membres des forces spéciales, hein, qui avaient en fait renversé Alpha Condé. Alors vous les membres des forces spéciales, allez-vous finalement vous laisser intoxiquer par Henri Doumbouya par l'égoïsme de Mamadou Mouya et son entourage, allez-vous le faire Voulez-vous sortir par la petite porte après avoir investi à Condé? Les autres, je m'adresse donc aux membres des forces spéciales. Non, chers compétents alors il faut agir. Agissez en accord avec donc, les autres corps de l'armée et puis voilà, et ensemble, Mamadou Mouya, effectivement, euh, qui doit chuter pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions nous retrouver avec la stabilité politique, et finalement, en fait, développer le pays. Ça, c'est très important, chers compteur d'Iniéen. N'est-ce pas Alors, il y a d'autres méthodes, ça je le dis aussi toujours, hein, il y a ce qu'on appelle, c'est des méthodes plutôt sporadiques, n'est-ce pas euh, Des cas isolés, alors à la Barry Mainasra, vous l'avez vu, je le dis toujours, il faut le répéter, chers compteur guinéens. Euh, dans l'armée, il y a le cas à la barre Maïna Écoutez, on dira à Nabi, mais écoutez, qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites Mais s'il vous plaît, on ne peut pas respecter un monsieur qui ment, un président qui ment, un président qui viole son engagement, un président qui massacre les citoyens. Quel respect parlez-vous Parce que j'entends souvent, monsieur Nabil les camarades, il est le président, vous le respectez. Un président qui ne se respecte pas, qui massacre les citoyens, qui ment, Comment voulez-vous qu'on le respecte On ne peut pas le respecter. Il est à éliminer, c'est comme dans N'est-ce pas Donc il y a la méthode Bailey Manassara. Alors vous savez comment Bailey Manassara, un ancien président nigérien, comment il a été en fait enlevé. N'est-ce pas Il avait le même comportement que nous voyons actuellement avec Mamalidomouya euh, ou celui de Davis Kamara. N'est-ce pas Emporté totalement par le pouvoir. N'est-ce pas On sait comment il a été en fait éliminé de façon sporadique et directe. C'est rapide, c'est propre et c'est efficace, compte Comptogénien. Là aussi, vous pouvez, disons, résoudre le cas, ben, disons, euh, euh, comment on l'appelle, Mamadi Dombouya. N'est-ce pas Il y a d'autres cas aussi, en ce qui concerne des mutineries dans les camps. Mutineries dans les camps, n'est-ce pas Et là aussi, c'est efficace. C'est très efficace, chez Guinéen, parce que Mamadi Dumbuya n'est pas planté. N'est-ce pas? Moi je ne je suis contre Alpha Condé, c'est vrai, mais ce que de mouya a fait en renversant Alpha Condé. Vous renversez Alpha Condé. Donc parce qu'il y a telle, telle chose, tel mal, et vous venez, vous ne corrigez pas ce mal, mais écoutez, moi je dirais aux ennemis d'Alpha Condé, ensemble agissons. Agissons à ces ennemis de changer après. Oui, mais ensemble, agissons parce que Mouya est plus mal que Alpha Condé. Vous comprenez, chers compatriotes guinéens. Voilà. Donc, euh, je crois que vous m'avez compris, cher compatriotes de l'armée guinéenne. Je dis bien, partout dans le monde, les grandes démocraties dans le monde, donc le sort des valeurs démocratiques, disons, a été renforcé, vous comprenez, solidée, en fait, rendu solide et consolidé grâce à l'armée, aux militaires Patriotes, je dis bien patriotes, qui aiment leur pays, qui sont sensibles, qui sont des humains. Ces militaires-là, il y en a encore dans l'armée guinéenne. Ils sont nombreux. Vous pouvez sauver la Guinée, sauver la Guinée une fois pour toutes, chers de guinéens. Voilà, c'était une habille, Kamara depuis Bruxelles, Merci pour l'écoute. Bonsoir.